Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis photographe indépendante depuis bientôt deux ans. J'ai commencé la méthode de contenu en formation et j'avoue que j'ai été séduite en fait par tout ce que j'ai pu apprendre au quotidien. Durant cette formation, j'ai surtout vu l'importance d'anticiper. L'importance du batching, en fait, d'organiser en amont, en regroupant les activités, les structures, les outils, les supports, savoir sur quels supports on devait communiquer. Voilà, ça m'a ça donné on va, on va dire, une, une hiérarchie aussi de comment commencer et par où commencer, voilà, qui est souvent un petit peu le dilemme quand on, on veut être un petit peu présent partout sur les réseaux sociaux principalement. Donc voilà, ça m'a montré ça, ça m'a appris aussi à réaliser un sondage que j'ai pu réaliser auprès des, de mes clients, de certains de mes clients ou des clients potentiels, afin de mieux déterminer l'offre que je proposais et de, de mieux anticiper leurs besoins aussi, surtout. Voilà, d'où l'importance de, de bien connaître son client idéal. Et dans mon cas, j'ai plusieurs clients idéaux, puisque je travaille pour des particuliers et des professionnels. Donc voilà, ça m'a ça aussi appris à ce côté marketing, à, à déceler les besoins, les attentes de mes, de mes clients et à essayer de leur parler de la façon la plus adaptée pour qu'ils puissent euh, se reconnaître dans, dans mes produits, dans mes offres que je peux proposer. J'ai été fière de réaliser cette, cette formation euh, qui m'a donné surtout beaucoup de boost aussi euh, avec des outils comme Letters. Euh, je savais, c'est vrai, l'importance d'anticiper les postes euh, selon les et selon surtout les, les supports par exemple Instagram, euh, LinkedIn ou euh, Facebook. Et euh, c'est vrai que je, faisais, enfin, je fais ça encore aujourd'hui au, au fur et à mesure et c'est vrai que l'idéal ce serait de tout, tout regrouper, de tout faire à un même moment de faire la rédaction en amont et de pouvoir gagner du temps surtout au quotidien. J'ai toutes les cartes en main maintenant pour pouvoir avancer un peu plus sereinement et pour pouvoir on va dire mieux communiquer mieux être en adéquation avec mes clients et pouvoir leur proposer une offre adaptée. Voilà, merci beaucoup à Virginie pour, pour son temps pour, pour cette formation qui du coup va nous, va nous permettre de, de pouvoir m'améliorer au jour le jour. Merci, bye.